Moi c'est Angèle, j'ai créé Matera et Tralala pour apprendre aux gens à créer leurs propres cosmétiques à base d'ingrédients naturels et notamment de plantes. J'anime des ateliers un petit peu partout, dans des bibliothèques, dans des boutiques, des centres sociaux, des festivals. Et j'interviens aussi pour des occasions spéciales, lors d'anniversaires, d'enterrement de vie de jeune fille réduire ses déchets, mais aussi faire des économies, avoir aussi plus d'autonomie par rapport à sa consommation et puis aussi maîtriser ce qu'on met sur sa peau. J'ai décidé d'aller un petit peu plus loin dans la démarche en créant ma propre gamme de cosmétiques à partir de matières premières issues des cultures biologiques picardes. Nous sommes une région où il y a des plantes médicinales, aromatiques, des huiles végétales de grande qualité comme le colza, la cameline, le lin, le chanvre, qui ont de grandes vertus pour la peau. Pour moi, inutile de faire venir des huiles végétales euh, exotiques de très loin. Euh, je préfère euh, valoriser les produits locaux et les savoir-faire euh, picards pour, pour euh, proposer des produits de qualité. Je viens de trouver un local pour euh, l'aménager en laboratoire de fabrication de cosmétiques. Euh, je vais donc euh, avoir besoin de l'aménager, euh, acheter tous les équipements euh, nécessaires et euh, me lancer ensuite dans la production euh, d'ici la fin de l'année.